Salut tout le monde. Aujourd'hui, euh, le 2 septembre 2020. Écoutez, il y a un enregistrement vraiment extraordinaire aujourd'hui. Écoutez ça. C'est avec euh, le département de la l'assurance sociale du Canada à Bathurst. Et il y a eu un autre enregistrement aussi euh, euh, pour la santé publique et l'autre enregistrement euh, chez euh, mes deux euh, députés ici, le député fédéral euh, Lynn Bessette. Et notre députée de la CAC, Isabelle Charret. Donc, euh, faites-en votre euh, définition. On commence tout de suite. C'est quand même pas trop long, mais euh, vous allez en apprendre beaucoup là-dessus. Donc, euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, là, je fais un appel à Batteuse euh, au sujet du numéro de sociale de gens Normandin qui a été supprimé, semble-t-il. Il euh, y en a qui disent que c'est une fraude ou quoi que ce soit. Mais il a fallu que je m'en mêle quand même assez rapidement. Donc aujourd'hui, on a quand même reçu nos, nos chèques de sécurité de la vieillesse. Sauf que, comme je disais, si le gouvernement se mêle de supprimer un numéro de soins sociale au Québec, automatiquement, il vient de sortir le Québec du Canada pour ce personnage-là qui appartient au gouvernement, qui appartient à l'État. Parce qu'oubliez pas que Jacques, qui est un prénom usuel, ce n'est pas un nom propre. Donc il n'est pas baptisé, il n'a pas de vie. Bien, sûr, je vais vous dire une chose, c'est que ceux qui m'appellent Jacques-Antoine, c'est mes amis. C'est pas un prénom usuel, c'est mon prénom courant que j'ai décidé, moi, quand je suis allé chercher mon attestation de naissance à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. C'est mon prénom personnel pour mes amis. Jacques, ça, c'est un prénom qui a été donné par mes parents, oui, mais euh, il n'était pas au courant, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge, il n'y a pas personne qui a mis mes parents au courant comme quoi ma mère avait mis un objet, un meuble vif qui se déplace comme un animal, comme le dit les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 1980, parce que le Code civil du Bas-Canada a été supprimé au chapitre 39 de 1980 des lois du Québec. Donc la commune a été supprimée, et ils ont supprimé même l'article 22-12, concernant notre serment d'allégeance à la reine, il n'y avait pas droit de faire ça. Mais ici... Tout se fait en catimini puis écoutez bien ce qui se passe là-dedans. Vous allez tout comprendre dans ce que vous allez écouter le présentement. est là. inanimé, ah, bien là la commune-là. Donc, Jacques, qui a une autre d'assurance sociale, a aussi un surnom, donc qu'on appelle un nom de famille, et euh, son surnom, c'est Normandin, c'est Monsieur Normandin, comme euh, l'a si bien dit euh, le juge Serge Champoux. Euh, dans lequel il a acquitté euh, Drayson Tomic, parce que la constat d'infraction avait été faite au nom de M. Tomic, qui est un prénom, alors qu'il y a interdiction de faire un constat d'infraction à un prénom. Il faut que ce soit un nom de famille. C'est pour ça qu'on appelle M. Normandin, M. Drayson. On n'a pas le droit de dire M. Jacques. C'est interdit. D'une façon ou d'une autre, comme j'ai dit, moi j'ai tellement de problèmes avec le gouvernement que mes amis, peuvent euh, tout simplement, Ben mes amis, m'appellent M. m. Jacques-Antoine. Ça, c'est ton, mon nom. Euh, c'est un nickname, si vous voulez, oui. C'est mon nickname de mon choix à moi. Il ne vient pas de mes parents, puis il ne vient pas du gouvernement. C'est à moi. Mais ben, il est sur euh, le certificat euh, de naissance du directeur d'État civil. Et il n'a pas de date de naissance. Il est sur le talon, puis il vaut quelques 7 millions de dollars. Alors que Jacques, lui. Normandin, le fameux Jacques en question, qui a le numéro de sociale du 31 249 25 ri le critère de reconnaissance RI. Lui, il n'a pas de date de naissance non plus, mais il a un numéro de sociale. Donc, Donc euh, ce qui arrive, c'est que pour ce qui est de Jacques Normandin, euh, qui a été euh, non imposé par mes parents d'une certaine façon par leur ignorance et tout ça, je ne leur en veux pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai les connaissances pour ça, les autres ne les avaient pas, comme euh, les parents des gens du même âge que moi, euh, étaient tous pris dans l'ignorance. Donc, euh, un prénom usuel euh, est, est utilisé par nos ennemis aujourd'hui, parce que ces gens-là ne travaillent pas pour nous. Le gouvernement, présentement, ne travaille pas pour nous, l'Assemblée nationale doit être mise sous tutelle, ça prend toutes sortes de démarches, il faut mettre l'Assemblée nationale sous tutelle. Euh, L'administration de la santé publique, c'est la même chose. C'est une fabrication, on est pris en otage, en esclavage ici. Donc, mon prénom, tous les prénoms usuels, c'est utilisé par nos ennemis, pas par nos amis. Et nos ennemis, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le Parlement du Québec avec euh, ses administrateurs et tout ça. Et les politiciens ne savent même pas ce qu'ils font actuellement. Vous comprenez? Moi, je regarde... Euh, Lynn Bessette ou Isabelle Charret, euh, quand j'ai fait une demande, puis en plus de ça, le, mon cert, euh, le, ma paye euh, de, de, de retraite euh, de la Commission de la construction du Québec ne rentre pas. Je pense que c'est perdu. C'est 31 177 Je n'irai pas devant des bandits des tribunaux judiciaires pour ça. Ils le savent. Et, euh, parce que c'est des bandits. Donc, des tribunaux judiciaires... Euh, avec le sentiment des avocats du barreau du Québec, Michel Pissinot et le, clan, le cabinet d'avocats Blanquière et collez-vous, et, et associés, ben, volent l'argent carrément. Et imaginez-vous, moi qui connais le droit, imaginez-vous ceux qui se font voler. Il y a au-delà de 100 millions de dollars à la Commission de la construction du Québec qui traînent dans les coffres. C'est de l'argent que la CCQ a volé, que la Commission de la construction du Québec a volé au monde. Mais ça, on fait une autre histoire de ça. On continue. Donc, euh, vous allez écouter euh, écoutez bien ce qui se passe là-dedans et euh, on pourra éventuellement reparler. On y va. Bon. Thank you for calling 1 800 canada Merci d'avoir appelé un liceur au Canada. To continue in English, press room. Pour continuer en français, access. Nous recevons actuellement un volume d'appel qui dépasse nos capacités. Si votre demande est pas d'urgence, veuillez raccrocher et nous rappeler plus tard. Si votre demande est urgente, veuillez attendre le prochain agent disponible. Le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures pour aider les Canadiens et les entreprises touchées par la COVID-19. On peut obtenir des renseignements supplémentaires au début de... Voyez noter que cet appel pourrait être enregistré à des fins d'assurance de la qualité et de formation. 15 minutes, peut-être qu'on ouvre le dans un coin de l'échange, vous un Moi aussi, je les enregistre. Moi je vais se réveiller Comment puis-je assister aujourd'hui? Oui, bonjour, monsieur chère madame. Moi, je vous de pouvoir me répondre. juste parle à un de vos collègues. Euh, pour la personne que je représente, euh, donc je représente la personne qui me suis dit que c'est Jacques Normandin, 231-249-525, avec le critère de reconnaissance, et est à Et ce personnage-là, il me semble-t-il que le numéro de change social, 231-249-525, est à I. Non, non, je sais, mais... Donc là, euh, là je ne sais pas si vous le savez, vous avez rejoint le 1 au Canada, on est les services d'information générale, oui. et nous allons pour le programme services et services offerts par le gouvernement. À quel, à quel numéro pouvez-vous me transférer pour que je puisse euh, parler de ça dans ce dossier-là avec le numéro d'assurance sociale? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, un bâton, je peux vous que ça parle sur ma tête, oui. oui. là, ou un bâton, soit au Nouveau-Brunswick ou à, au Parlement du Canada, à quelque part, là, dans un département quelconque, là? Euh, c'est une c'était -à, à quel sujet? C'est le sujet d'un numéro d'assurance sociale qui est supprimé. OK. Donc, vous souhaitez avoir des informations sur la personne ou bien. Non, non, non, non. non. C'est celui qui a supprimé le numéro d'assurance sociale d'un citoyen, simplement. C'est ça que je veux. OK. Le numéro d'assurance sociale n'est plus disponible, mais moi, je suis au Québec. Et ce qui c'est que tout le au Québec, si je ne une pas de change social, c'est que ce famille québécois-là ne fait plus partie du Canada. Donc, je ne pense pas que le Canada, depuis à exprimer le numéro de change social comme ça, sans avertir au préalable euh, le citoyen en question, vous comprenez Je ne pense pas. Non, normalement, que... il y a une investigation qui a dû être faite, ou alors peut-être, il un... ils ont eu peut-être une notification du décès, mais ils doivent le faire avec raison. Donc, il ne peut pas me faire comme ça. Voilà. Donc, moi, ce que je peux faire, euh, d'après le programme du numéro d'attente sociale, je peux peut-être vous donner euh, leur numéro de contact pour que vous puissiez joindre oui, Et avec eux, qu'est-ce qui s'est passé exact, exact. Ça, ah, de ça. moi, ah, je, bien, vais pas je, pas je pas hein? Ok. Donc, là, je vais mettre sur la porte, le temps que je fasse ta recherche, s'il vous plaît hum. Comment mettre vous mettez mettre une attaque quand je fasse la recherche? Oui, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Madame, prenez tout le temps je faut, il n'y a pas de problème, je suis très patient. OK. Et vous m'avez dit que vous appelez Genevo-Brancic? Euh, non, j'appelle du Québec actuellement. Je suis à euh, la conduite dans le salut euh, au Québec. Québec-Conzul, parfait. Donc, je vais mettre dans attaque et je reviens, okay. Je viens, madame, merci beaucoup. Vous avez tout ou à l'extérieur du Canada. Si le décès est fait... Ah, mon dieu, Vous pouvez choisir parmi les trois options suivantes, égale, le changement de nom. Vous avez présenté mm <laughs> Fonds, suis je téléphone, suis-vous gélée? Oui, bonjour madame, j'ai eu un petit problème, j'ai eu un petit problème euh, avec le famille numéro de la sociale, est-ce que je suis dans le département? Oui. Euh, c'est à dire, c'est euh, que, semble-t-il euh, qu'il aurait, un... famille Nouveau-de-la-Chambre sociale mais n'a vu le téléphone. C'est certain qu'il y a beaucoup de messages euh, sur les euh, réponses et euh, ils disent que pour avoir une sociale, si parlant, un numéro de, de sociale, social, si tes parents aient un euh, numéro de sociale social, ou quand c'est des immigrants, ou peu importe, euh, il y a quand même des exigences. Alors que madame, quand j'ai jamais eu un cours, moi, et euh, en cours, on m'a dit que la personne qui a un numéro d'assurance sociale n'a pas de date de naissance. Ça a été confirmé parce que c'est un prénom, puis en milieu de ça, dit que c'est un prénom usuel, attachant à un nom de famille, il y a le nom de famille, mais ça date de la loi C du Foutu de l'Angleterre du 23 août 1794. Donc ça, c'est une association de personnes, le nom de famille, c'est une nom ou ou féminin, c'est du genre invariable. Et là, ben, je me demandais <coughs> si le numéro de la social sociale, une question qui a été supprimé, là ben, ils disent, est-ce que vous pouvez vous pouvez faire changer quelque que ce soit, c'est pas moi à le changer, ça fait tout le gouvernement parce que ça devient sa propriété. Et là, moi, je suis au Québec. Donc, même, on dit, écoutez, on va passer votre ministre de la Santé sociale, puis si vous téléphonez ça rapidement, tous les gens qui sont attachés vont poser ici. Ça fait que, Puis moi, je prends pas mon étage, je prends pas tout le temps mon étage sur le séminaire. Je suis un peu indépendant là-dessus. Des fois, je prends ça doucement de l'appareil et tout, tout ça. Vous comprenez? Oui, moi ouais. il n'y a pas de problème. Euh, là, le Lefage, euh... je crois que c'est un appel fraude que vous appelez. Euh, je vais vous dire franchement, il y en a qui me disent que ça pouvait être une fraude. Mais moi, euh, j'ai communiqué avec la gendarmerie royale du Canada. Et, euh, parce que j'ai dû communiquer avec vous, les... le ministre de la Santé sociale, mais il n'y avait pas de réponse et puis on raccrochait continuellement. Non, j'ai dit, euh, j'avais pas le temps de, de, de parler, mais tu sais, aussitôt que quelqu'un prenait la main dessus, ça raccrochait. Alors que là, je sais pas, moi, on m'a mis en communication avec le batteur, et puis euh, là, puis, je me suis dit sans doute que je suis à bonne place, puis comme de fait, je m'aperçois que je peux parler à des gens, puis euh, j'ai quand même mis au feu la gendarmerie meilleure royale du fond comme quoi... Euh, ces gens-là, de la juridiction de 73 pour emprisonner des gens qui les promènent à l'impôt et qui sont poursuivis par hein? le gouvernement. Puis là, vous allez dire, écoutez, vous avez une juridiction alors qu'ici au Québec, parce que moi je suis au Québec ici, là, euh, la loi de l'impôt, à l'article 1 de la de l'impôt, la définition du loi, c'est loi qui comprendra aucune loi du Parlement du Québec. Donc ici, il n'y a pas de loi. Puis dit le fédéral a confirmé la même chose dans la loi 003 de 1985, qui dit que les lois de l'État ne sont pas législatives. Donc ça veut dire que l'Assemblée nationale, ici, n'est pas de législature, ou c'est le Parlement canadien qui n'a pas de législature. Mais là, un sérieux le problème. Ce qui me préoccupe le plus, c'est le fameux numéro de chance sociale euh, qui avait été supprimé. <coughs> Alors que c'est suprême, c'est comme si on sortait du Canada, donc comme si le Québec était devenu un peu tout ça, et moi je ne veux pas ça, mais s'il faut que, parce que, étant donné que Jacques Normandin, avec le numéro de la Chambre sociale, 231 925, n'a pas de date de naissance, comme on me l'a dit, comme ça a été dit par les tribunaux judiciaires, bien à partir de là, quest que vous s'il n'y a pas de date de naissance, il appartient à l'État. Et euh, moi, étant donné que euh, j'ai été connu, j'ai fait de la prison en 2014. Parce que j'ai représenté, à la de la loi, un numéro de change de Ça a été reconnu. par les tout judiciaires. Même la police sphère de Montréal a dit que moi, Jean-Joseph et Antoine Normandin, je n'ai pas le droit de représenter Jean-Marc Normandin. Parce que jean il Normandin n'a pas de date de naissance. Mais c'est toujours la personnalité juridique qui est le C'est toujours elle qui est responsable. C'est elle qui est titulaire de droit. Et c'était sujet à l'obligation débiteur. Alors que moi, Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, hein? par le droit, je serai le représentant aujourd'hui, de vous, mais je ne suis pas titulaire de droit, et je ne suis pas sujet à l'obligation débiteur. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro d'assurance sociale, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro de compte de banque. Vous comprenez, c'est tellement embarrassant que les gens, même c'est plate, c'est énorme. Vous n'avez pas de courant social, ça n'a rien à faire avec un compte de banque. Oui, oui, oui, oui. Ça prend le nom d'assurance sociale pour avoir un compte bancaire. Quelqu'un qui n'a pas le nom d'assurance sociale, il ne peut pas avoir un compte bancaire. Eh bien, il est obligé de donner le nom de son employeur, puis l'envoyant a automatiquement le nom d'assurance sociale pour les éductions à la source pour les noms. Oui, ah, oui. Vous comprenez Donc, le nom d'assurance sociale... Ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Ça pas à jean que je mets à Normandie, puis niveau de l'échange social, c'est 2,3,2,49,525. Ça fait que C'est une C'était propriété de l'État. excusez-moi, oui, c'est une oui. sorte que vous avez, pour que vous avez ben, fait pour aujourd'hui. Comment? Mais Au moins, si on pouvait me confirmer, le niveau de l'échange social est toujours fonctionnel. Qu'on m'envoie des lettres comme quoi, le numéro de son social 231-249-525 est toujours en fonction et qui n'a pas été supprimé. Excusez-moi, tu sais excusez-moi, oui. donnez-moi votre numéro de s'il vous plaît. OK, c'est le 231-249-525 oui. avec le critère de reconnaissance RFI, toujours du prénom visual Jacques et du surnom de famille du Normandie. Et puis, comment va t comme quoi il est toujours fonctionnel? Vous vous donnez mon adresse? Non, je n'ai rien besoin. Je vais juste vous dire au téléphone. Euh, votre date de ah. naissance, c'est quoi? C'est la date de naissance des gens, de et avez Normandin. Il n'y a pas de numéro de changement social, là. Je ne peux pas vous conter un mensonge. Moi, j'ai gagné ça à la cause. Mais, je, si... Monsieur, oui? Monsieur C'est mm. des questions toujours jolies de mal. Pour confirmer votre numéro d'assurance sociale, puisque vous ne pouvez pas me donner l'information que je vous demande, oui. je ne pourrais pas vous donner une confirmation. OK, je comprends. Mais, OK, okay. Mais, euh, oui. je, je, ouais, mais je suis d'accord avec vous, madame, mais on s'entend bien, puisque si vous m'enregistrez, moi, je ne vais quand même pas compter des mensonges, vous comprenez? Donc, là, je suis obligée de vous compter un mensonge. Parce que c'est la loi qui me demande ça actuellement. Sinon, vous ne pouvez pas me dire si, si Jacques 6 normandais, qui est le nom de son social 231 239 125 est fonctionnel. Donc, je peux me dire que vous, vous comptez un mensonge. Donc, ça veut dire que le gouvernement a le droit de me mentir sans être puni. Mais moi, si je lui ment, je peux être puni. Donc, au moins, rassurez-moi en me disant que je ne serai pas puni en vous compter un mensonge, puis en renversant les. Les jugements à la cour que j'ai mis à cause de ça. Parce que la cour, elle, si je lui dis ça, automatiquement, c'est que les tribunaux judiciaires n'ont plus raison d'être. je ne veux pas vous embarrasser, je veux tant plus de vous m'enregistrer. Moi, je ne veux pas compter des mensonges à personne. Si on me force à compter un mensonge, je vais te donner la, la date de naissance. Mais c'est la date de naissance de jean joseph Pierre-Antoine Normandin. Ça, je vais vous dire. Parce que ça, ça a été reconnu comme ça dans les tribunaux judiciaires. C'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin avec euh, des traits d'union. Donc, ça se trouve être un nom propre. Mais le gouvernement a rendu les, les, les traits d'union. Comment? Comment vous dites? La date de naissance. Ben, la date de naissance de qui? De qui voulez-vous la date de naissance? C'est qui qui m'appelle aujourd'hui? Moi, c'est jean joseph Pierre, Antoine Normandin, qui est mon nom propre avec des prévignons, il Mais déjà fait des questions ici, il a dit les prévignons, puis il a mis les virgiles. Donc c'est quatre personnes différentes. Il y a genre, comme si ma mère avait eu quatre enfants quand elle m'a eu, pourtant elle n'a pas eu quatre, elle même eu juste moi là. C'est genre Virgile, Joseph Virgile, c'est une autre personne, Pierre Virgile et Antoine Virgile. Mais, la date de naissance de la lettre du directeur de l'État civil, dans laquelle ils disent que c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui le 13 juin 1951. Ce n'est pas Jean-Pierre de Mais par contre, ils ont enlevé les traits d'union. Vous comprenez? Ils ont enlevé les traits d'union, puis ils ont mis les virgules. De... Okay. ok. Ça, c'est correct. Ça, ça va être vous et eux autres. Moi, je suis. suite. Je veux juste avoir l'information que j'ai en avant de moi. Oui, mais j'ai toujours vous mentir par elle-même, ma madame, comme le gouvernement peut nous mentir à nous aussi, là. On vient de ça. Le nom de tes parents, c'est quoi? Le nom de tes parents, c'est joseph gilles victor Ernest, de la famille normandienne de l'âge. Et ta mère? C'est Marie-Thérèse Françoise. De la fameuse... Là, n'oubliez pas que j'ai donné tout simplement le nom de mes parents, mais leur personnalité juridique qui n'a pas de vie. Parce que sur mon certificat de naissance, c'est Gilles Normandin qui est le père de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et c'est Françoise Lagacé qui est la mère de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normand... euh, Pierre... Normandin qui est né le 13 juin 1951, mais avait des traits d'union, c'est un nom propre. Mais le directeur l'État civil avec l'administration de la justice a enlevé les traits d'union pour installer des virgules, puis même quand vous regardez sur votre certificat de naissance, les prénoms sont superposés un par-dessus l'autre, il n'y a pas de traits d'union, il n'y a pas de virgule, c'est comme s'il si y avait eu quatre naissances. Et vous savez qu'en droit, il y plusieurs décennies, il un siècle, oui, oh, il y a un siècle, il était obligé. Pour les petites filles, ça commençait par Marie. Et pour les garçons, ça commençait par Joseph. Même s'il y avait seulement un prénom, ça devenait un nom propre quand on mettait Joseph pour le garçon avec un trait d'union et Marie pour la fille avec un trait d'union. Mais aujourd'hui, ils se sont débarrassés de l'Église, se sont débarrassés de tout, de tout ce qui est religieux, tout ce qui est de notre patrimoine religieux catholique et protestant ici. On s'est débarrassé de ça pour entrer toutes les cultures religieuses de la planète ici. Et nous, ben, nous sommes éteints en plus. Nous sommes éteints depuis l'avortement, depuis euh, qu'ils ont décriminalisé l'avortement alors qu'ils n'ont jamais décriminalisé le cannabis, euh, l'alcool, les cigarettes euh, de contrebande ou même l'industrie de la construction. Parce que ça, ça passe tout le temps devant la Chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires. C'est des bandits qui peuvent faire ça, qui peuvent rendre des travailleurs dans l'industrie de la construction comme étant des, des gens qui commettent des actes pénales et criminels. Le mot « criminel », ça a été galvaudé parce que en droit, c'est seulement le mot « pénal » qui compte. Le mot « criminel », ça n'a pas à faire là. Donc, c'est pas le code criminel, c'est le code pénal du Canada, chapitre C46, point final. Mais on continue. Mais où? La naissance, c'est une personnalité juridique. La naissance naturelle n'existe pas, madame. C'est une personnalité juridique, mes... mais... C'est une personnalité juridique. La naissance naturelle n'existe pas en droit, madame. Excusez-moi, mais si vous ne voulez pas continuer avec mes questions... Non, je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je ne peux pas continuer... Je mais, la, la date de naissance, pour tout le monde, n'importe qui. Soit pour Jean, pour donnez-moi quatre numéros d'assurance sociale. Donnez-moi un pour Jean, les gens je vous l'ai dit, c'est pour quand même mais j'en pour Joseph, pour Pierre et Antoine. Parce que les 13 millions que Jean-Claude est -à des minutes, ça me prend trois autres numéros d'assurance sociale. Vous comprenez? Ça me prend trois autres numéros d'assurance sociale. Parce que la naissance elle-même, c'est une seule personne et c'est un mot propre avec des traits d'union. Pas avec des virgules. Le gouvernement a un peu une identité. Donc, j'ai fait le document de tous les livres de mes C'est ça. Est-ce que vous êtes encore là? Donc, voyez-vous, elle a accroché la dame en question n'oubliez euh, pas que votre prénom avec votre nom de famille qui est sur le talon en réversion sur votre certificat de naissance, sa seule pièce d'identité, c'est son adresse civique. Comprenez-vous ça, là? Souvenez-vous de ça. Sa seule pièce d'identité, c'est son adresse civique. C'est son adresse civique. C'est pas le nom de ses parents, il n'y en a pas. C'est pas sa date de naissance, il n'y en a pas. Ils ont capturé parmi vos prénoms, mais là, il y en a là, qui ont le même prénom en haut qu'en bas. Donc, il y en a, c'est seulement, euh, euh, vous pouvez voir, euh, en, euh, je vais vous donner l'exemple, mettons, un certificat de naissance de Jacques Normandin, c'est comme si la partie supérieure, c'était Jacques Normandin, et le talon en bas, c'est Jacques Normandin, qui est écrit en réversion, ce qui veut dire que c'est deux individus différents, mais en haut, par exemple, vous allez avoir la date de naissance de Jacques Normandin, avec la signature du directeur de l'état civil, qui marque certification conforme du certificat de naissance, et vous avez un numéro d'inscription de naissance. Alors que le genre normandais en bas, il n'y a pas de signature du directeur d'état civil, il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance, il n'y a pas de parents non plus, il n'y a absolument rien de ça. Ils l'ont capturé en haut, ils l'ont mis en réversion, reverse, refund, et là, à partir de là, ils en ont fait un meuble vif qui se déplace comme un animal qui est la propriété du gouvernement, qui est un consommateur et un producteur de monnaie, pour le gouvernement, un payeur de taxes alors qu'il n'y a pas de loi ici. C'est dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et dans la loi fédérale Z03, qui dit que les lois habilitantes au Canada, surtout au Québec, ne sont pas législatives. Donc, on continue. Ah, ça Ce ne sera pas là. Non, non. Euh... Mais là, euh, c'est sûr, je savoir qu'est-ce qui arrive avec ça pour ce qui vous pas. Si vous pas à propos de la prestation canadienne d'urgence, c'est que vous recherchez d'artricien, il y a des crédit d'impôt et autres. Qu'est-ce qui est en train de faire? La de chance sociale, était vraiment. Bonjour, Michael Appareil, comment vous pouvez vous aider? Oui, euh, bonjour, Mike. Ouais, c'est Jacques-Antoine, Écoutez, euh, J'ai eu un problème, euh, j'ai reçu un message dans lequel euh, on a décidé d'animer euh, mon immatriculation de la chance sociale. C'est-à-dire, c'est une immatriculation de la chance sociale de ma personnalité juridique. Je ne sais pas si j'aurais un moyen de vérifier, voir si euh, cette fameuse immatriculation de la chance sociale-là a été vraiment supprimée. Euh, parce que je sais que le déchet de l'État civil a évalué. Euh, le certificat de naissance de Jacques-Antoine Normandin euh, sur le talon. Mais euh, j'ai pose de nouvelles à savoir si sur le même talon, pour le même niveau d'inscription de naissance, euh, s'il si, euh, a invalidé Jacques Normandin, ou un niveau de fonds social alors que Jacques-Antoine n'en a pas. Mais il y a quand même des montants différents. Sur les valeurs de l'État, il y en a un qui est à 7 millions en valeur, l'autre est à 5 millions. On va ça il veut s'en même quoi que ce soit, là. Mais là, euh, c'est ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, pour ce qui, est du numéro de chance social. Parce que si le gouvernement a supprimé le niveau de chance social. C'est parce que je ne fais plus partie du Canada automatiquement, là. Alors, c'est... Est-ce que c'était un appel en anglais qui vous a laissé un message? Oui, euh, oui, euh, c'est pas mis, ça. C'est parce que le gendarmerie de là, du Canada, a reçu un document de moi. Euh, il veut de me le nom du nouveau souverain. Parce que le rendement royal du Canada, c'est elle qui, qui, qui m'a emmené comme représentant autorisé de ma personnalité juridique. En 2014, je suis fait faire de la prison alors que j'étais comme avocat pour la personnalité juridique. Vous comprenez? Et euh, j'ai dû faire de la prison parce que la personnalité juridique, dans mon marre, ça n'existe pas, ça n'a pas de date de naissance. C'est comme vous, votre prénom, votre nom de famille avec un numéro de chambre sociale, ça n'a pas de vie. C'est masculin, mais ça n'a pas de sexe. En droit, c'est comme ça. Donc là, actuellement, c'est certain que euh, ce que j'ai reçu, c'était indirectement ou peut-être directement, lié à la gendarmerie royale du Canada, qui ne sait pas comment composer avec ça. Et là, ben, je lui ai dit, écoute, que, quand on parle devant les tribunaux judiciaires, si on parle devant la reine. C'est toujours la reine qui poursuit, mais la reine n'existe plus depuis 1985. Par la dévolution, chapitre P1, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement du Canada. Le fait a continuer à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de résolution. Donc c'est comme s'il n'y avait jamais eu de règne, dans le fond, vous comprenez Et là, ben moi, j'ai prêté sa main au Parlement du Canada en 2013, il y avait un trou puis je n'avais pas remarqué, je prêtais sa main on est, euh, pour les ababés, vous savez, je prêtais sa main pour, comme, justement, pour fidélité à la règne des ababés, mais euh, euh, Jean-Charles Sauvé, qui était le gouverneur général, a sanctionné la dévolution de la couronne. Et elle-même, euh, dans le fond, annulait son propre poste de gouverneur général. Et euh, elle a tout un an après ça. Mais il y a eu quand même euh, René Leblanc, qui était gouverneur général, qui a sanctionné la diminution, c'est-à-dire l'abrégation la, de l'article 93 de la Constitution canadienne pour le Québec. Alors qu'on n'avait pas signé la Constitution en 82. Et euh, il n'y avait plus de sanctions royales avec lui. Donc il n'y a plus de sanctions royales au Canada depuis 1995. Hein, là, on est coincé avec le COVID-19, avec des, des masques, avec une, une manufacture euh, boursière, et euh, il y a des familles qui sont vraiment en détresse pour les Mais moi, c'est pas ça qui est actuellement important, c'est de savoir si le numéro de chance social est toujours actif, pour faire faudrait qu'on me par des crédits. Vous comprenez? Comme quoi, ils c'est toujours actif. Si là, moi, je prends un exemple, normalement, sur le numéro de chant social, et je le vends vais prendre une ventre, comme vous, plein de, de plein air, votre prénom, votre, votre nom de famille, avec votre numéro de changement social. Moi, c'est très très cher quand on en met avec numéro de changement social, parce que j'ai un peuple aussi qui a été enregistré euh, de 90 milliards de dollars, c'est une valeur, c'est pas de l'argent, mais c'est une valeur, et ça a été enregistré, ça, à Haft il y a quelques années de ça, ça a été notarié ici à Québec. Mais euh, j'ai aussi revenu Québec, euh, qu'il un instrument monétaire dans lequel il peut faire des chèques entre 1 200, et 58 et 48 000 euh, autant des millions de fois qu'il veut, Et là, le sommet, j'allais là aussi, il a dans une banque, ils ont commencé déjà à faire de l'argent là-dessus. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses dans même, là. Et là, c'est tout sais, que je mets en banque, dans mon mandat. Il en banque, pourquoi je le me mettre en banque? puis le Canada, ben, on est sorti du Canada, c'est officiel. Au moins, ce département-là, je vais canadien, voir exemple, se débarrasser. Pourtant je suis un fédéraliste, je suis un monarchiste et tout ça, j'ai toujours voulu protéger autant la fédération euh, que, que, que Québec ici. Je n'ai jamais été d'accord avec ce qui se passait ici au Québec, et pourtant j'ai n'ai pas avec ce qui se pour apprendre qu ce qui se passait ici. Vous comprenez? Mais là, le Québec, l'administration judiciaire du Québec nous dit d'entre. Les premiers judiciaires du, mal, du Québec nous dit d'entre, et là, seulement, ben, il paraît que je suis facilement sous de l'Assemblée -la nationale. L'Assemblée nationale, ce n'est pas dans une constitution au Canada depuis... Euh, depuis euh, 1968. 19... En 1968, pour vont le Québec du Canada, mais les Américains ont toujours euh, euh, protégé ça aussi. Comme une nouvelle information, là, ces espèces-là, qui, qui nous trompent. Donc, moi, présentement, au moins... Qu'on me donne le nom du ministre louis Chevalin depuis 1985, c'est ça première des choses, au moins ça pourrait me rassurer. Vous comprenez Et qu'on me rassure en disant que vous, le numéro sens social est toujours fonctionnel, je vais vous donner le, le nom de sens social, c'est Jean Normandin. Hein? prenez-le en note. Oh, oh, oh, oh. Non, non, mais vous êtes obligés de prendre note. Vous êtes obligés. Vous êtes obligés, c'est une chose qui appartient à l'État. Je vous Il donne. Il a raccroché. Vous êtes obligé. Depuis là, c'est une Non, il y a l'accroché. Ça ne sera pas long, il y a d'autres choses. On s'en vient bien. Le prochain agent disponible reconduire votre appel. Est-ce que nous avons hâte de, de ce que j'ai reçu, moi, sur la malus Ça ne sera pas long. Merci. Pour nous rappeler le libre suivant. N'attendez pas votre règle d'emploi pour présenter votre demande. Scrire en ligne à mon dossier Service Canada pour obtenir de plus en plus Tous les agents sont présentement occupés. Veuillez, s'il vous plaît, demander en ligne. La prochaine agent disponible répondra à votre appel. Je suis capable de dire ça D'une façon ou d'une autre, il demande tout le temps, je voulais aller sur euh, euh, la question. Ah oh, oui, euh, je vais vous faire entendre ça ici, ça peut être bon, c'est Isabelle euh, Charest, Tu sais, on n'a pas su, euh, pas, tu on n'a pas euh, j'ai pas, pas, euh, pas su mon, mon chèque euh, de la sécurité de la c'est moi, ici. Euh, à cause de, de ce que j'ai reçu, moi, sur ma, un enregistrement téléphonique, euh, parmi nos 438-006246. Il a pas eu de nom, il n'y a fini rien. remis. je vous lis la lettre, c'est, euh, la lettre, euh, c'est une lettre, c'est ce qui a été révélé, que j'ai lu sur papier. Et c'est écrit dans la raison pour laquelle vous recevez cet appel sur votre cellulaire, Parce que c'est la seule classe d'identité qu'ils ont, c'est le numéro de séminaire et que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro de sang social puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Il est urgent que vous nous rappeliez à ce sujet au 09864417. Je répète, 09864417. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement, sans quoi nous finalisons le processus de suspension de votre numéro de sang social et de toute votre propriété. Merci. Ça se termine comme ça. Donc, euh, je vais voir euh, jusqu'où est arrivé avec ça. <rire> J'appelle. Hein? Bon, ben, ils m'ont raccroché à l'émission parce que je vais plus du tout dans la séquence électorale. Donc, j'ai appelé chez Isabelle Charest. Donc, euh, j'appelle ma circonscription électorale, 170 au Chemouc, niveau 205. Donc, là. Écoutez bien ça, c'est quand même assez important. Vous avez le bureau de circonscription d'Isabelle Charret, de petites bromes tu sais de quoi. En raison de la pandémie, notre bureau est ouvert aux citoyens pour rendez-vous seulement. S'il vous plaît, nous laissez un message ou nous joignez par courriel ou isabelle.charet.br.t.ca et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. De plus vu le volume d'appel élevés, Si votre appel concerne une suggestion, nous vous, vous invitons à nous laisser un message vocal ou nous l'acheminer par courriel et nous l'appelerons au gouvernement. Merci, une bonne journée. You've reached the office of Isabel Sarre and in Aprilville, Missisqua. Due to the pandemic, our office is accessible on appointment only. Please leave us a message or send us an email to isabel.share.brmi at and we will get back to you as soon as possible. Moreover, given the high volume of calls, if you're calling regarding a suggestion, please leave us a message or send us an email and we will forward it to the government. Thank you and have a great day. Bonjour euh, Madame Isabelle Charret, c'est Jacques-Antoine. C'est moi qui possède Jacques Normandin avec le numéro mm -hmm. de l'essence social 231-249-525, critère de reconnaissance RI. Est... <coughs> J'ai reçu euh, un appel téléphonique euh, et ça a été un sur mon cellulaire. Le cellulaire est commis de Jean-Marie Normandin. C'est moi qui l'utilise. Euh, le message est le suivant. La raison pour laquelle vous recevez cet appel que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro de sociale puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspecte et criminelle. Il est toujours que vous nous rappeliez à ce sujet au 289-864-4117. Je répète, 289-864-4117. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finalisons le processus de suspension de votre numéro d'échange sociale et de toute votre propriété. Merci. Euh, donc, écoutez, euh, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de ça parce que j'ai quand même euh, toujours vu le, le fédéral le, la retraite, là, donc euh, le chèque de la sécurité de retraite, même s'ils sont en retard. J'ai un chèque ici de 8 dollars qui traîne parce que le gouvernement m'a volé et je n'ai pas en encaissé. C'est français, si vous avez été à l'école, mais ils ont enlevé les traits sur mon nom de bataille, sur mon nom propre, pour euh, rem remplacer les traits par des virgules, donc comme si ma mère avait eu quatre enfants. Est-ce que vous, un, vous êtes un petit peu intelligente pour ça Je pense que vous, vous pouvez vous fier sur votre intelligence. Je suis certain que vous avez fait au moins votre euh, école élémentaire, j'en suis certain. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il y a un et là, il voudrait mettre un numéro de sens social à Jacques-Antoine, ou euh, mettre du numéros de sens social, mais je suis le seul qui a gagné pour toute la planète. Pour le Canada, les États-Unis, l'Europe, euh, j'ai gagné devant la Cour municipale de de moyenne, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, la distinction entre la nature humaine, qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas assujettie à l'obligation de l'unitaire et il nous a enlevé euh, maladie, même si c'est le COVID-19, il ne faut absolument rien. Le directeur de létat a invalidé euh, le certificat de naissance de Jacques-Antoine, euh, alors le certificat de naissance de Jacques, je ne sais pas s'il si est existant. Et quand on dit Jacques, c'est toujours le talent sur votre certificat de naissance de la partie supérieure. Donc le talon est détachable, le nom est en réversion, c'est un reverse de donc, automatiquement, il est en réversion, ce n'est pas la même personne que la, que la partie supérieure. Donc, euh, j'ai une confirmation comme quoi, Jacques Normandin, comme vous, votre premier, votre nom famille et votre niveau de chance sociale, il n'y a pas de date de naissance. C'est certain qu'aujourd'hui, on est, ça, que vous, est il a, il dans le saganisme ici, donc, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mari. Les gens sont pas catholiques, mais ils ne savent pas faire la différence entre euh, la religion, il n'y a plus de religion, le social. Donc j'aimerais quand même avoir une page de vous euh, aujourd'hui. C'est quand même euh, le 28 août 2020. Euh, c'est la première fois que ça se produit. Euh, J'ai toujours vu les chèques. Les chèques, euh, je les possède. Un chèque de 8 000 un peu plus de 8 000 qui traîne depuis euh, 2018 et que je n'ai pas encaissé euh, en cas de sécurité ou d'insécurité. Et là, c'est la famille royale euh, qui a pris ça en main. Et la, et la GRC, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Je vous relis la lettre. C'est une lettre, c'est Je l'ai pris sur le vocal et je l'ai enregistrée. C'était tout en anglais, mais je l'ai enregistré en français. La raison pour laquelle vous recevez cet appel est que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro d'assurance sociale puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles que vous vous rappeliez à ce sujet au 89864 K117. Je répète K117. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finalisons le processus de suspension de votre numéro d'assurance sociale et de toute votre propriété. Comme vous votre, écoutez, ça, ça c'est la propriété du gouvernement. Donc le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut. Avec Jacques maintenant bien aussi la cas de chance maladie, NORJ Saint-Denis, 13 11 mais ils l'ont suspendu. Pourtant, c'est drôle que je n'ai jamais renoncé à ma personnalité juridique, c'est moi, qui suis le ministre de la distance, et j'ai jamais demandé la subsistance. Vous savez que sur si l'arrivée de l'Union de la Chambre on sociale, ne fait plus partie du Canada. Donc, automatiquement, j'ai le droit de, de témoigner que je ne fais pas partie du Canada, et ça va me prendre l'aide du Québec pour ma subsistance. Vous comprenez? Et ça, c'est une émission publiquement là-dessus, devant les gens. mais les genoux ne vont pas. Ils sont payés des millions et des millions et des milliards de dollars actuellement pour vendre le COVID-19, pour faire du club aux familles, aux enfants et tout ça, euh, comme si nous étions un trompeau d'animaux. Et euh, les enfants sont maltraités par l'administration de la santé publique. Et euh, tout ce qui a été rendu public, euh, il fait la controverse dans les pays d'Europe et ailleurs aussi. C'est fabriqué, c'est une fabrication, cette chose-là. Il n'y a pas de pandémie. Ça a été monté. C'est tout expliqué, mais ici, le gouvernement continue à payer des millions et des milliards de dollars au niveau de l'information pour mettre en otage la population sur des faussetés. Vous ouais. avez épuisé le maximum à l'heure pour l'enregistrement de votre message. Si vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur le 1. Pour mm -hmm. entendre votre message, appuyez pour euh, euh, je vais vous dire franchement, je suis surpris. Je suis le 17 août 2020 à 14h47. Donc, euh, vous allez me dire si vous faites encore partie du Canada ou non. Parce que moi, je suis le modèle pire, hein? On va voir exactement euh, ce qu'il m'a en donné de ça. Donc, là, je suis, je suis avec un autre sujet, euh, une autre personne. Donc, ce ne sera pas très long. Le 49-525, le critère de reconnaissance E à I. j'ai reçu un message sur le cellulaire. Je suspecte toujours le même numéro que Denis Paradis. Puisque. OK. Elle ma gardé ici, à comment dire. OK. Je suis à même descendre à Coinville, ma députée pour le parti fédéral, le euh, Justin Trudeau. C'est le cas similaire qui est au nom de Jean-Marie Normandin. qui était suspecte et criminel. Je suis allé aujourd'hui euh, donner raison à tous les jugements que j'ai eus en faveur de l'identité, de mon identité de nature humaine par rapport à la personnalité juridique et à la fédéral fédérale au Québec. Et euh, le numéro de son social. C'est dans la suite du jugement du juge de vous 212-130-28-373-041, qui dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin possède la personnalité juridique Jacques Normandin, qui est le numéro de la chance sociale 231-239-525. Et que Jacques-Joseph Pierre-Antoine, bien, ont pris tout simplement ce n'est pas le propre-là qui avait des traitements, Et il en a qu'il quatre personnes avec des virgules. Si vous êtes allé à l'école, vous allez comprendre ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc, un coup Jacques. Il m'a altéré, si vous voulez, dans le nom de la femme, Charles-Joseph, Antoine-Pierre, le maître d'union. Il vient de dire, il est déjà, il donné un nom de famille avec un numéro sociale. Mais il de en deux. n'ai pas le nom de personne. Tout le monde travaille en catimonie. Je viens de téléphoner. C'est tout à l'heure, je sais ce que je fais là, là. Je viens de téléphoner tantôt, euh, justement, au numéro de téléphone qui est sur le... la sécurité de la vieillesse. Et quand je vous dis, c'est l'afficheur, le numéro de téléphone, vous raccrochez immédiatement. Je ne peux pas vous faire ça, euh, parce que moi, j'ai sorti le message immédiatement le 19 août. Je ne vais pas tout le temps voir si j'ai reçu les messages, vous comprenez. Donc, j'ai chuché mon hier. Et je vais vous dire franchement, euh, pas hier la hier. Et euh, euh, je vais vous dire franchement je suis assez surpris. Je suis chercher le 19 août 2020 à 14h47. Donc, euh, vous allez me dire, si vous faites encore partie du Canada ou non. Parce que moi, je suis le modèle pour les 8 millions de Québécois ici. Je vais avoir une, une nouvelle là-dessus, parce que moi, je vais me servir de ce que j'ai donné devant les tribunaux judiciaire, et on sort le Québec du Canada, on n'a plus rien à faire au fédéral. Mais le gendarmerie royale je vais l'avouer immédiatement, parce qu'elle a reçu des documents de moi, et j'espère qu'ils ne m'accrocheront pas la, la ligne à main comme euh, font actuellement, parce qu'on m'a donné quand même des numéros, euh, à la gendarmerie royale, je vais quand même vous euh, les donner ici. Si je vais attendre un petit peu, je suis censé savoir ça ici. C'est déplorable, mais que pas, euh, je ne peux pas faire même de l'ample là-dessus. On va voir euh, pour euh, jusqu'à ce que j'ai mis ici. voilà pas j'ai reçu et me il me dit qu'il fallait que je vous donne un mandat. Soit vous Isabelle Charlet. Vous avez le mandat. C'est les avocats, c'est les avocats, euh, ces bandits là qui se trône tout simplement, à vous envisir en erreur, comme nous avons toujours envisir en erreur à la population, qui n'ont le droit, les procédures judiciaires, qui n'ont tout. Mais on est quand même otages des victimes du COVID-19. Nous entendons aussi ces leçons et Il y a des manifestations à Ottawa, je vais être à Ottawa demain. Si on peut me donner un coup, il y a des choses qui vont sortir, ça c'est ça Donc, euh, écoutez, je mets la confiance en vous, et puis ça donne rien de paniquer là-dessus. J'ai commencé mes 70 ans, j'ai eu 69 ans en plus, que 13 juin cette année. Et euh, ils, sont, ils sont en retard. Puis en c'est pas grave d'avoir mon compte de pension de la Commission de la Constitution du Québec. Les autres, c'est vraiment des valeurs. C'est pas de viage, et euh, là, ben. Il semble que j'ai gagné devant le juge Gilles Pigeon, dans le dossier 500-331-1952 qui aurait 2005 mais été vous fiscalisé, donnez-vous sur le revenu. Il n'y a pas de taxes sur les produits et services, mais donnez-vous sur le revenu. c'est normal, parce que ça, ça date de 1942, la loi sur la location des domaines fiscaux, et qui vient une seule disposition, l'acte de la main du Nord britannique. Je considère toute la Constitution du Canada au complet, et ça s'est fait aussi avec le fédéral, quand les avocats du bord du Québec ont connu des armées le Canada et cité le Québec. Donc, vous avez le message. 4 GOC4-6. J'attends une nouvelle, ma chère madame Lune B7.